À peine quelques mois après la sortie de la Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 5 de Samsung fait déjà parler. On a des petites informations, des petites rumeurs qui arrivent via souvent des dépôts de brevets qui pour moi seront peut-être des améliorations pour les futurs, futurs, futurs Galaxy Watch. Là, c'est vraiment des brevets qui nous projettent sur peut-être l'avenir des smartwatches. Mais pour l'instant, la Galaxy Watch 4 marque un petit peu... 2021 et 2022, parce que c'est la première montre connectée sous Wear OS 3. Oui, on attend la Pixel Watch, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va faire le tour des rumeurs concernant la Galaxy Watch 5. Et je vais vous dire un petit peu mon feeling par rapport à cette prochaine montre, déjà si elle sortira cette année. C'est parti Tout d'abord la question c'est est ce qu'une galaxy watch 5 sortira cette année ça c'est une question qu'on peut se poser personnellement je pense que le rythme de sortir une montre connectée chaque année côté samsung bah est pris on se souvient qu'avant la sortie de la galaxy watch 3 on était plutôt sur une montre connectée tous les deux ans après la galaxy watch 3 est sortie une année après la galaxy watch 4 est sortie en amenant un nouveau système d'exploitation wear os 3 alors est ce qu'une galaxy watch 5 va sortir cette année personnellement je pense que oui je pense que ce rythme de sortie une montre tous les ans comme Apple sera pris par Samsung mais alors qu'est-ce qu'on va avoir de plus qu'une watch 4 tout d'abord watch 4 watch 3 on est resté vraiment sur un design très proche entre la galaxy active 2 et la watch 3 et la watch 4 et la watch 4 classique donc est-ce que la watch 5 amènerait un nouveau design il y a moyen que oui je pense que parier sur un renouveau côté design sur la watch 5 par rapport à la watch 4 c'est un pari facile à prendre parce que si on regarde niveau capteur la watch 4 a déjà un CG, a déjà le tensiomètre, a déjà voilà, tout ce qui se fait de mieux sur une montre connectée. Il n'y a pas beaucoup de marge d'amélioration côté capteur. On peut donc parier sur un lifting côté design à voir ce qui peut être amélioré par rapport au design de la Watch 4. On sait que les montres connectées cherchent à avoir des écrans de plus en plus grands tout le temps tout le temps, plus en plus borderless on verra ce que ça peut donner surtout sur la version normale, sur la version classique je pense qu'on va garder cette petite couronne maintenant faisons le tour ensemble des nouveautés possibles et des rumeurs qui sont pour moi un petit peu impossible. Dès 2019, Samsung avait déposé un brevet concernant la recharge par énergie solaire pour les montres connectées. Ce brevet déposé en 2019 a été publié que maintenant par les institutions américaines. Est-ce que cette recharge par énergie solaire sera sur la prochaine Watch 5 Je ne sais pas trop. On retrouve cette technologie sur les Garmin, sur beaucoup de Garmin, mais les Garmin sont assez chers. Donc, est-ce que Samsung prendrait le risque de monter le prix de sa montre connectée Donc, perdre peut-être des parts de marché, perdre peut-être bah, des acheteurs pour avoir une recharge par énergie solaire. On sait que pour les allez, 4, 5, 10 prochaines années point de vue smartwatch, le nerf de la guerre sera l'autonomie et les nouveaux capteurs de santé. Donc, est-ce que Samsung va déjà essayer d'intégrer ça On le verra, mais ça reste une des rumeurs plausibles vu que ça se fait déjà chez Garmin. Personnellement, je ne pense pas que ça se fera. Cette technologie permet quand même d'économiser de, de la batterie, mais si vous êtes souvent à l'extérieur, les montres Garmin ça, bah, ça, ça colle avec cette technologie parce que c'est des montres que vous allez utiliser pour faire du sport à l'extérieur, les Samsung pas forcément, donc mettre beaucoup plus d'argent pour un acheteur sur une technologie qui lui servira pas à grand chose, je pense que c'est un pari risqué pour Samsung Autre rumeur qui est venue, c'est une caméra oui, une caméra pour pouvoir se prendre en un selfie une caméra pour pouvoir déverrouiller sa montre etc etc, et bah ça, même si ça paraît fou, ça existe déjà ça existe déjà sur les montres Cospet enfin bref, ça existe sur les montres qui sont pour l'instant vendues que sur le marché asiatique ça existe depuis déjà 2-3 ans même un peu plus longtemps, donc est-ce que cette technologie sera incluse sur la prochaine Samsung, s'ils le font ils doivent le faire d'une façon design parce que sur les montres que j'ai évoquées c'est vraiment horrible, la caméra est très voyante les montres sont assez mastoc, bref il va falloir vraiment travailler là dessus mais ça peut être très intelligent, autre rumeur le capteur d'empreinte digitale aussi sur le bouton, on avait cette rumeur sur l'Apple Watch Series 7 j'en ai même pas parlé sur ma vidéo de l'Apple Watch Series 8 parce qu'elle n'est pas revenue sur la table, donc est-ce que ce sera fait côté Samsung Je ne pense pas forcément cette année mais pourquoi pas Dernière rumeur que j'ai vu passer C'est un écran qui s'étend Alors ça je peux parier que ça ne pas cette année Je vous montre les photos du brevet C'est un brevet qui a été déposé bah, dernièrement Et euh, ça je pense que c'est plus pour Un dépôt de brevet plus pour quelque chose De très très futuriste parce que actuellement On n'est pas vraiment au top hein, Encore sur les écrans qui s'étendent Déjà pour les smartphones Il n'y a que très peu d'écrans Qui se plient mais on sait que Samsung Sur cette technologie d'écran qui se plie hein, Via le Fold est quand même un des leaders du marché, donc je ne pense pas vraiment que ça arrivera cette année, mais pourquoi pas à l'avenir pourquoi pas une petite montre connectée origamique, tu peux déplier, ça te fait une tablette, mais ça, on le verra dans le futur on a fait le tour des rumeurs, après vous pouvez vous poser aussi comme question, est-ce qu'il y aura une amélioration côté software, pour l'instant on a Wear OS 3, enfin avec une surcouche One UI mais c'est la seule montre connectée, je le disais qui a ce système d'exploitation, alors est-ce qu'on aura une amélioration côté software une nouvelle version de l'OS, Wear OS plus One UI, et bah ça aussi, c'est très très plausible. Pourquoi Parce que normalement, on va en parler dans une autre vidéo, ou alors elle est déjà sortie, la Pixel Watch devrait enfin sortir cette année. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de mieux que du Wear OS pur et dur Il va falloir taffer sur les applications Samsung. Et pourquoi pas ouvrir les applications de Samsung de santé qui sont un petit peu réservées au mobile Samsung à tout le monde. Oui, je vous avais fait une vidéo pour comment utiliser le CG et le tensiomètre sur un mobile Android, mais c'est une petite vidéo pour contourner un petit peu et voilà c'est de la bidouille. Je pense que si Samsung veut se différencier et pas se faire bouffer des parts de marché par une Pixel Watch qui aura un OS pur sans surcouche, il va falloir que cette surcouche vale vraiment le coup. Et ça on sait que côté application, Samsung sait le faire. Il faut juste l'adapter à tous les téléphones Android. Car bon, face à une Pixel Watch qui va essayer sûrement d'être à tous les poignets, il va falloir s'accrocher et ne pas privilégier que les utilisateurs de smartphones Samsung. Dernière rumeur, non, pas d'amélioration côté batterie. Hein. Je vous le disais, je vais vous le pour l'instant à part une grosse révolution au niveau de la technologie des batteries ça va être difficile de faire des montres connectées avec autant de fonctionnalités smart et beaucoup plus de batteries. mais pourquoi pas c'est une petite rumeur qui est passée. une amélioration côté recharge oui vous savez tous les constructeurs essayent de faire de la recharge rapide de la phase charge alors pourquoi pas sur la galaxy watch 5 une recharge 20 30 fois plus rapide qu'une galaxy watch 4 c'est ce que apple a essayé de faire avec la 7 face à la 6 alors pourquoi pas la galaxy watch 5 sera plus rapide à charger par rapport à l'A4, on verra. Quand on n'arrive pas à faire de meilleures batteries, bah alors il faut faire des meilleures recharges. Voilà les amis pour ma façon de penser sur la Galaxy Watch 5, on est encore loin de savoir beaucoup de choses dessus, même si août ça s'approche. On verra, la Galaxy Watch 4, on, on l'a su assez tard de mémoire, hein, sur qu'elle allait sortir etc, qu'il y aurait Wear OS 3, donc on attend de voir, on attend surtout de voir les nouvelles montres qui seront sur Wear OS 3 et notamment aussi la Pixel Watch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas pas de vous abonner, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans vous abonner, un petit clic ça fait plaisir en attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech merci et à bientôt sur ma chaîne